Ceci est une démo. Bonjour, je suis l'une des voix que vous pouvez utiliser pour vocaliser n'importe quel contenu, qu'il s'agisse de sites web, de documents, d'appareils, d'applications, et plus encore. Quand je lis votre texte, voici le résultat. Ceci est une démo. Bonjour.